Première fois que je fais de la pâte à modeler. Ouais. Nous avons un invité de marque, j'ai nommé ici présent Tom, qui va nous expliquer comment faire de la pâte à modeler maison. N'est-ce pas Tom Oui, en fait là, on va la fabriquer, là on va prendre, on va les mettre dans les boîtes 4 boîtes. On, on attend un petit peu, on, étape par étape, d'accord oui. Tom, tu es accompagné de ta maman, Alexandra. Je vais aider Tom un petit peu, Tu vas être voilà. son assistante. Coach Tom, on a besoin de quoi pour faire de la pâte à modeler de la farine, du carbonate, de l'eau, sel, mm -hmm. de l'huile, et bien sûr, de la couleur Maintenant qu'on a tous ces ingrédients, comment on fait de la pâte à modeler Alors, c'est une recette toute simple, comme une recette de gâteau, même encore plus simple. On prend un, un verre qui va vous servir en fait de doseur. D'accord. Donc il faut un verre et demi de farine. Ensuite, c'est un demi-verre de bicarbonate et un demi-verre de sel. On va commencer par le bicarbonate. C'est moi qui verse. Après le bicarbonate, on prend du sel Oui. Hop. oui. Que je fasse Merci. un peu quelque chose quel est l'intérêt de faire sa pâte à modeler maison bah alors Déjà, ça permet d'avoir une activité avec son enfant. En plus, il y a du pétrole. Euh, ce que veut dire Tom, c'est que dans la pâte à modeler, il y a souvent du kérosène okay. qui est un dérivé du pétrole. Au moins, là, c'est des produits naturels. Vous les faites vous-même et puis ça se conserve un peu plus de deux mois au réfrigérateur. C'est bon, Tom. Vas-y. T'aimes le sel, Tom Bon, au moins, ça prouve qu'il n'y a rien de nocif dans cette euh, pâte à modeler. Alors, je récapitule. On a mis de la farine, on a mis du bicarbonate, on a mis du sel. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Maintenant, on va mettre un verre d'eau. D'accord. D'eau chaude. Du coup, on va, le, on va la faire chauffer. Eau chaude, ça peut être de l'eau du robinet euh, De l'eau tiède. Oui, oui, oui. Je reviens, je vais la faire chauffer. Tu veux goûter Non. L'avant-dernier ingrédient une cuillère à café d'huile. L'huile c'est pourquoi C'est pour qu'elle qu soit plus élastique, la pâte à modeler. D'accord. Donc là c'est un peu gluant mais c'est normal, on va rajouter après petit à petit de la farine ou de l'eau selon la consistance. On va ranger un peu la table pour pouvoir vous montrer donc la pâte. Alors maintenant qu'on a ce, ce mélange, qu'est-ce qu'on fait On va mettre, en fait, on va faire trois ou quatre boules pour pouvoir faire des couleurs différentes. Et là, on va faire travailler Mathilde parce qu'on va lui donner aussi une boule à réaliser. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux mélanger oui. Ah oui j'en ai. J'en ai plein les doigts. Tu veux mélanger avec moi Oui. Allez. Je, je suis très fière de ma pâte à modeler bleue. C'est pour nous, hein <rire> <rire> ça colle. Je pense oui. qu'il faut qu'on remette de la farine, non Oui. Dès que ça colle, tu remets de la farine. Oui. Moi aussi, ça colle. Allez. On est sur des tons pastels. Bon, c'est déjà une activité en soi, en fait, de faire euh, de la pâte oui. à modeler. Hein. Après avoir fait de la pâte à modeler, est-ce qu'on a vraiment l'énergie de faire des petits bonhommes en pâte à modeler Oui. Ouais. Que, comment on sait que la pâte à modeler est prête Quand vraiment ça fait une boule, comme ça, qui n'est plus collante, vous voyez, on n'a plus rien sur les mains. Et maintenant, en fait, elle ressemble à une pâte à modeler du commerce. Ah, tout de suite. On Attends, remet on va le sa tête. On remet. On le remet là. On oh, te vu son jabot Il est bientôt être mort. Alors, avec Tom, on s'est fait un petit concours de pâte à modeler. A vous de juger quelle est la meilleure création. C'est celle-là la meilleure création. Celle-là. Bon, c'est celle-là. Bon, je vous laisse juger dans les commentaires. N'hésitez pas. Et puis, euh, puis voilà. À bientôt. Prêt à être mort. Oh, ma création! Voilà. Voilà ce qui reste de, de ma pâte à modeler. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai oh, gagné. Maman, regarde tout ce qui reste de son bonhomme.